Ok, bonjour à tous. Euh, dans l'émission de la dernière fois, euh, on a répondu à une question. Euh, en fait, c'est une sœur, une sœur qui est dans le bureau ici, qui a demandé que faire lorsque on nous drague et puis on est un peu violent. Hein? Violent, un peu bizarre. Bon, violent, pas au point où elle tape les, la, la personne. Violent, en fait, où elle envoie bouler la personne. Elle est très agressive. Bon, et puis j'ai apporté l'élément de réponse. Maintenant... Euh, on m'a reposé la question de savoir que faire lorsque tu dis non à quelqu'un et puis la personne insiste. Que, que faire quand tu dis non et puis la personne insiste Tu la gifles. Peut-être qu'elle va comprendre. Donne un coup de poing. <rire> Je dis, mais tu comprends pas, dis donc. faites pas ça, OK Mon clap est où Don't do that, don't do that. I'm joking, okay? I'm joking. This is a joke. Please don't take my videotape and give it to the man in United States <laughs> who who who makes uh, uh, some videos uh, uh uh uh for the men of God and uh key discriminate les hommes de Dieu. Okay? I'm not like that. Okay? I'm a real preacher. Je suis un vrai prédicateur de l'évangile, gloire au Seigneur, je veux juste passer un bon moment avec vous, Et donc j'aime bien taquiner, ok, donc que faire, que faire, que faire, que faire, euh, tu la bloques, parfois bloquer la personne sur Whatsapp, bloquer la personne sur le téléphone alors que tu as été très clair, euh, parfois c'est ça la solution parce que ça devient du harcèlement et certaines personnes ne comprennent pas en fait que le harcèlement est même euh, réprimandé hein, par la loi et même condamné par la loi. Donc faites vraiment attention à ça, il faut écouter une fois. Maintenant, bon, euh, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que la personne ne, ne s'en remette pas C'est aussi ça la grande question. Peut-être que tu as fait en sorte qu'elle puisse nourrir des espoirs, on ne sait jamais. Maintenant, si tu es clean dans l'affaire, honnêtement, avertis tes responsables et puis... Euh, bloque la personne parce qu'à un moment donné, ça devient de l'harcèlement. Vous allez me dire, mais c'est pas gentil de bloquer des gens. Mais quand les gens t'harcèlent, tu bloques. C'est comme moi, je bloque les personnes qui, qui m'envoient des messages pour m'insulter, pour dire des trucs. Oui, oui, oui. Hein. Il y a des gens qui m'aiment pas. C'est vrai, voyez un gars gentil comme moi. Comment des gens, <rire> des gens, des gens me détestent Vous vous rendez compte Comment des gens peuvent détester un homme de Dieu comme moi C'est pas possible ça. Si ce pas possible, je vous assure, mais il y en a qui détestent. Je ne sais pas, et puis bon, je ne sais pas, je ne sais, sais pas pourquoi ils détestent, mais ce n'est pas grave. Gloire au Seigneur. Donc, euh, cette question, euh, j'ai répondu, j'ai répondu à cette question, ok Donc, envoyez vos questions, euh, je vais répondre, même les questions les plus taboues, enfin, celles que vous pensez être taboues, parce qu'aucune question n'est taboue. Je suis là pour ça, et je veux vraiment vous servir de tout mon cœur.